Alors, euh, bonjour à tous et merci d'être venu à cette petite euh, réunion de la mare au canard de la bibliothèque Louise Michel. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, on a un ordre du jour extrêmement important aujourd'hui extrêmement oui, plaisant. Alors, euh, moi, avant oui, Jean-Luc. Je vais quand même parler des libellules parce que les libellules sont un problème récurrent qui fume le roseau sur le bord de la mare et c'est très gênant pour les enfants. C'est pas très calimaré, on ne traite pas le problème assez efficacement. Ah, oui, merci beaucoup Jean-Luc pour cette euh, petite participation, ma foi fort intéressante, euh, ah. Jean-Luc. Euh, donc voilà, Donc euh, maintenant qu'on a eu cette intervention, je pense qu'on peut revenir à la mais, thématique. Jean-Luc, oui, Jean-Luc. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, on ne parle pas assez des crapauds, les crapauds qui garent leur Les crapauds, Jean-Luc. Oui, les crapauds qui garent leur nénuphars hors du local à nénuphar, c'est quand même un problème, c'est très encombrant dans l'espace public et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Alors, est-ce si que quelqu'un veut modifier cette réunion pour parler du problème à nouveau des nénuphars qui ne sont pas dans le local nénuphar Non, par Claudette. contre pour euh, le du bonheur, qu'est-ce qu'on va faire Parce que, du coup, on Merci beaucoup Claudette. Parti. Je pense donc qu'on va pouvoir revenir à l'ordre de cette réunion qui est de vous annoncer au public que nous avons la chance d'avoir le retour des drag queens à la bibliothèque Louise Michel de la Petite Marocanard qui reviennent le samedi 17 octobre à 11h et on est ravis